Salam alaikum, c'est Hamid Jawar. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour les sœurs et les frères et toutes les personnes qui sont mortes durant ces, euh, je dirais ces, cette épreuve difficile en Turquie et en Syrie. Bien sûr, c'est le tremblement de terre. Donc, je voulais partager avec vous comment le Coran nous encourage à être patient. Les épreuves de la vie, Peuvent être difficiles à supporter, surtout euh, lorsqu'on fait face à des situations qui sont euh, parfois insurmontables. Des pertes humaines, matérielles. Les musulmans, et les musulmanes ne sont pas à l'abri de ces épreuves qui peuvent prendre de nombreuses formes. Que ce soit la perte d'un être cher, la maladie, les difficultés financières, les conflits familiaux. Les musulmans et musulmanes peuvent être confrontés à ces moments difficiles. Mais heureusement que le Coran nous offre un soutien et des conseils qui peuvent nous aider à traverser ces moments difficiles. Donc il y a la notion de patience dans le Coran, l'importance de la patience. La patience est l'une des vertus les plus importantes que nous pouvons développer, nous, en tant que musulmans. Le Coran nous enseigne que la patience est une vertu et qu'on doit la cultiver. Par exemple, dans le Coran, il est mentionné dans Surat al-Baqarah, soit 2, verset 155, « Et certes que nous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » et fait la bonne annonce aux endurants donc les épreuves de la vie peuvent être difficiles à supporter et en tant que musulmans et musulmanes nous devons faire preuve de patience et de résilience pour surmonter ces défis un autre aspect c'est la confiance en Allah la confiance en Allah est un élément clé pour surmonter les épreuves de la vie le Coran nous enseigne que le que nous devons avoir confiance en Allah et en son plan pour nous dans la sourate Ibrahim sourate 14 verset 7 et si vous êtes reconnaissant j'augmenterai mes bienfaits pour vous et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible donc la confiance en Allah nous permet de faire face aux défis de la vie avec courage et détermination l'importance de la prière la prière est un moyen important de renforcer notre relation avec Allah et de nous aider à faire face aux épreuves de la vie. Comme c'est dit dans Surah el-Kaf, Surah 18, verset 24, « Invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis, « ce peut que mon Seigneur me guide pour me rapprocher plus que cela de la bonne direction. » En priant régulièrement, nous sommes en mesure de nous connecter avec Allah et de renforcer notre foi. La gratitude aussi est aussi un élément important. Face aux épreuves. La gratitude est une attitude qui va nous aider à faire face à ces épreuves difficiles et nous devons la cultiver. Le Coran nous enseigne que nous devons être reconnaissants envers Allah pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Surat Ibrahim, alayhi salam, 14, verset 34. Et si vous comptez tous les bienfaits qu'Allah, vous ne saurez les dénombrer. En étant reconnaissant, nous sommes en mesure de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Et à partir de là, nous pourrons trouver la force pour surmonter ces défis qui se présentent à nous. L'importance de la communauté ou la Ummah. Les musulmans et musulmanes sont bénis par une communauté que j'espère sera plus forte et unie. En temps de difficulté, il est primordial de se tourner vers cette communauté pour... Pour obtenir un soutien émotionnel et pratique, le Coran nous rappelle que nous sommes tous des frères et sœurs en islam, que nous devons nous soutenir mutuellement. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Surat at Surat 9, verset 71. En travaillant ensemble, nous pouvons surmonter les épreuves de la vie et de renforcer notre foi en Allah. La force de la patience, cette qualité qui va nous aider à surmonter toutes ces difficultés elle est difficile à cultiver moi-même je surmonte aujourd'hui des épreuves de ma vie mais Allah nous enseigne à travers le Coran ceux qui patientent auront leur pleine récompense sans patienter un 39 verset 10 Allah nous enseigne dans cette vie bas à travers parfois des difficultés rappelez-vous les prophètes sont passés par des difficultés il y a une sagesse dans le plan d'Allah. Il est dit que peut-être que vous détestez une chose pour laquelle il y a un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait ce que vous ne savez pas. Sourate al-Bakara, Sourate 2, verset 216. En acceptant ce qui nous arrive d'une certaine façon, ça va nous donner la force de surmonter ces épreuves de la vie et de grandir en tant qu'individu. Les épreuves de la vie sont comme un moyen de purification. Le Coran nous enseigne que les épreuves de la vie vont nous aider à nous purifier. Et nous, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de démilition de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate al-Bakara, sourate 2, verset 155. En traversant ces épreuves, nous sommes en train de purifier notre âme. Et de renforcer notre foi en Allah. Donc, chers frères et sœurs, ces épreuves de la vie sont difficiles à supporter. Je suis le témoin, moi-même. Mais en lisant le Coran, nous pouvons trouver un soutien et des conseils qui vont nous aider à traverser ces moments difficiles. La patience, la confiance en Allah, la prière, la gratitude... La communauté, la force de la communauté, et il y a une sagesse derrière tout ça. La sagesse, c'est que ces épreuves vont nous purifier. Et avec la patience, nous allons trouver le moyen de trouver la paix. En cultivant ces qualités, nous allons être en mesure de faire face à ces épreuves, de renforcer notre foi en voilà. Et rappelez-vous, cette vie n'est pas éternelle. Nous allons mourir. J'ai 55 ans. Il me reste peut-être 25 ans, 30 ans à vivre. Ne vous accrochez pas à la vie. Rappelez-vous l'au-delà. Salam alaikum. Amit Jawa.